C'est enfin l'heure les amis, l'heure du test de la Huawei Watch 3 Vous savez la dernière montre qui est sortie chez Huawei avec un système d'exploitation nouveau Harmony OS, qui est un système d'exploitation ouvert Je vous avais déjà proposé pas mal de vidéos et je vais vous en proposer d'autres pour compléter encore ce test Ce test qui va vraisemblablement être assez long à regarder N'hésitez pas à accélérer la vidéo Je vous proposerai par exemple une vidéo pour vous comparer Android iOS Ici je vais vous le dire assez rapidement Et une vidéo pour vous dire les meilleures applications si on peut dire ça ça, les applications, on va dire, plutôt utiles qu'on va trouver sur le store Galerie. Je vous l'avais aussi promis, je vais vous faire gagner cette Huawei Watch 3. Regardez bien la vidéo, tout sera indiqué dans la vidéo. C'est parti Voyons ensemble le design de cette Huawei Watch 3. Son design, c'est un de ses points forts. On a une très belle montre. Une montre avec un cadran de 46mm, 46 mm, 46,2 par 46,2 et une épaisseur de 12,15 mm. Cette montre circulaire a de quoi plaire à la plupart. Surtout qu'elle est proposée en différentes éditions, différentes éditions à différents prix. Là, moi j'ai l'édition active avec un cadran noir et un bracelet en silicone noir disponible à 369 euros. Mais vous allez avoir aussi l'édition classique avec soit un bracelet en cuir marron, soit un bracelet en tissu plutôt bleu disponible à 399 euros. Et l'édition élite avec un bracelet métallique là disponible à 449 euros. Il va donc y en avoir pour tous les goûts. Si vous êtes plutôt black avec cadran black ou vous êtes plutôt argenté avec soit bracelet en cuir en métal ou en tissu peu importe l'édition ça reste une très belle montre avec de très belles finitions pour appuyer ces propos on va bien entendu parler de la petite couronne rotative qu'on retrouve en haut maintenant de la montre cette petite couronne c'est vraiment la touche qui montre que huawei a essayé de s'appliquer au niveau du design déjà on va en parler au niveau de la navigation ça peut apporter un plus mais l'avoir cette petite couronne avec en inscription huawei watch montre que les détails sont assez fin. Une chose qui a évolué par rapport au modèle précédent, c'est la taille de l'écran. Là, on se retrouve sur un écran toujours AMOLED comme chez ses grandes sœurs, mais on a un écran de 1,43 pouces, 466 par 466 pixels. C'est un écran vraiment très sympa, plein de couleurs et très agréable à l'utilisation. On retrouvera en bas à droite un bouton plat Et le cadran est en acier inoxydable À l'arrière on retrouve du céramique Qui va être compatible aussi avec la recharge sans fil Le chargeur est un chargeur de recharge sans fil On parlera bien entendu dans la rubrique autonomie De la vidéo bah, du temps de charge Vous me l'avez posé en question Et bien entendu de l'autonomie Je vous dirai aussi un petit point sur l'autonomie Parce qu'elle est différente si vous avez un mobile Android Ou un iPhone Bref il y a de quoi dire Sur le design on a fait à peu près le tour Maintenant on va réévoquer les points importants des caractéristiques techniques. Reparlons maintenant des grands points caractéristiques techniques. On est sur une montre avec la technologie eSIM. Ça, ça a été mis en avant. Ça va nous permettre d'avoir une plus grosse autonomie par rapport à ce qui se faisait auparavant chez Huawei. eSIM, ça va nous permettre, en payant un forfait chez notre opérateur, et il y a très peu d'opérateurs compatibles, mais l'eSIM nous permettra de pouvoir laisser notre téléphone et de partir simplement avec la montre, tout en pouvant utiliser les applications et répondre aux appels. Utiliser des applications comme la musique, etc. C'est etc. plutôt sympa. C'est un des grands points de cette montre Qui la différencie de la GT2 Au delà de ça on va retrouver tous les capteurs Qu'on retrouve généralement sur toutes les montres Accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante Baromètre etc etc La seule nouveauté au niveau des capteurs En plus du coup de l'amélioration Du capteur cardio fréquence mètre optique C'est le capteur de température corporelle On va le voir aussi dans la rubrique santé de la vidéo Mais ça donne un plus Ça nous donne un suivi de notre température corporelle C'est une montre étanche 5 ATM Cette montre permettra aussi de se stocker des applications, parce qu'on va pouvoir en télécharger, on va reparler. Elle a 16Go de stockage et 2Go de mémoire vive. Elle a le NFC, GPS intégré, Bluetooth 5.2, Wi-Fi. Bref, elle a tout sur le papier pour être une assez bonne montre. Et surtout, si la compatibilité et la prise en main quotidienne est simple sur un Android ou un iOS. Continuons Parlons maintenant des fonctionnalités dites intelligentes Il va y en avoir dedans notamment avec euh, le nouveau système d'exploitation On va y revenir très rapidement Avant je vais vous montrer la navigation On l'avait vu dans la prise en main Mais je vais vous la remontrer rapidement Cette montre du coup dispose de deux boutons Et d'un écran tactile On va pouvoir swiper de haut en bas Pour arriver aux raccourcis Qui vont nous permettre rapidement de mettre un mode avion et de mettre un mode nuit, ça vous êtes demandeur des modes d'avion parce que vous n'aimez pas que les montres n'aient pas la possibilité de se déconnecter du Bluetooth par exemple. Là, c'est possible avec le mode avion. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va arriver sur les notifications, notifications d'applications, applications météo, TikTok, etc. etc. On y reviendra un peu plus. Lorsqu'on va swiper maintenant de droite à gauche, on va arriver sur les widgets, les widgets qui vont nous donner notre activité quotidienne, celle de la journée avec le nombre de pas, le, le, le temps d'activité, etc. Lorsqu'on va swiper encore de droite à gauche, là je vais avoir le rythme cardiaque, puis après la SPO2, puis après la température corporelle, mais je vais pouvoir personnaliser plus ou moins ça, on va y revenir. Ensuite, lorsque je vais appuyer sur le bouton du haut, hop, on va atterrir sur le menu principal avec les applications et la possibilité du coup de zoomer et de dézoomer. Les applications, on va y revenir aussi, il y en a plusieurs, vous allez pouvoir les télécharger via galerie, etc, etc. Maintenant, le dernier bouton, celui du bas, va nous permettre de lancer une activité physique, sportive, rapidement, un bouton raccourci on va voir qu'il est possible aussi de le paramétrer ça c'est la navigation maintenant parlant de la personnalisation on est sur notre cadran de base notre cadran principal on va pouvoir rester appuyé pour changer de cadran avec des fois la possibilité aussi en cliquant sur un petit trou et en bas de personnaliser directement depuis la montre le cadran en mettant des météos etc ça c'est d'accord on va sélectionner et on va pouvoir aussi aller cliquer sur plus de cadrans pour voir voilà tous les cadrans qui sont disponibles directement sur la montre c'est ok certains bougent comme celui là très joli et il bouge mais consomme de l'énergie on va pouvoir aller encore plus loin dans la personnalisation bien entendu des cadrans en allant sur l'application l'application qui est toujours l'application huawei Health. on va voir que sur l'application en allant du coup dans appareil puis dans cadran de montre il y aura la possibilité de choisir parmi beaucoup beaucoup beaucoup de cadrans mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadrans payants aussi. Ça, c'est hyper dommage de devoir mettre 1,50€ euro, pour avoir des cadrans. La plupart, regardez, la plupart des cadrans qui sont intéressants sont payants. Et ça, c'est vraiment pas sympa au prix de la montre. Je vous rappelle, 369 euros. Sinon, vous pouvez bien entendu trouver... En gratuit le cadran qui va bien avec votre montre mais c'est quand même super dommage de mettre des achats en plus dans la montre ensuite la montre nous propose comme on l'avait vu d'aller changer euh, l'ordre des widgets ici oui quand je dis que l'ordre parce que le plus c'est au cas où vous en supprimez un ici vous n'allez pas avoir plus de widgets que je vous ai montré actuellement à voir si d'autres widgets qu'on va pouvoir télécharger peuvent s'ajouter mais pour l'instant je n'ai pas eu la possibilité au niveau de la personnalisation c'est à peu près tout maintenant parlons des notifications. Les notifications, on les a vues, elles sont là, elles sont en bas, notifications de messages, de SMS, etc. etc. On va pouvoir cliquer, regarder ce qui se passe. Maintenant, quelles sont les limites de ces notifications Si on reçoit par exemple un message WhatsApp avec des emojis, la montre traitera la notification sans souci. On la retrouvera et on retrouvera des emojis. Si maintenant on reçoit toujours un message, on va dire WhatsApp, avec une photo, la montre ne nous permettra pas de voir la photo. Ça en est de même pour les notifications sur Viber ou Messenger, on va recevoir les messages mais on ne recevra pas les photos. Ensuite, on recevra bien entendu la plupart des notifications d'application. On va pouvoir aller paramétrer tout ça sur l'application, Huawei Health, et sélectionner quelle application pourra nous envoyer des notifications. Maintenant, parlons des SMS. Oui, des SMS. Là, ça va être assez compliqué. La montre, en tant que telle, avec les applications natives, ne permet pas de répondre aux SMS. Lorsque je vais recevoir un SMS, il va apparaître comme une notification WhatsApp ou autre. Il va apparaître très simplement. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas tronqué. Je vais recevoir mon message, c'est sous forme de message, et je vais pouvoir tout lire jusqu'en bas. On retrouvera les notifications de messages en swipant de bas en haut, et on pourra du coup revenir dessus et tout relire. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais la montre, du coup, ne propose pas d'y répondre. Alors, est-ce qu'il est possible d'y répondre Oui, il est possible d'y répondre. Pour cela, il faut télécharger des applications tierces sur l'app Galerie. Des applications comme, par exemple, Next SMS, ou l'application que j'ai réussi à faire marcher, Mood. Le souci, c'est que c'était galère à faire marcher. Déjà, il faut les télécharger sur la montre, dans la galerie. Ça, encore, c'est facile. Et une fois qu'on les a téléchargés, ils nous disent ouvrez Next. Sur le téléphone Ou ouvrez mood sur le téléphone ça d'accord donc il faut le télécharger Sauf que pour télécharger déjà les applications Sur le téléphone je vais faire un petit point maintenant Mais c'est galère parce qu'il faut télécharger app Gallery. App galerie ne peut pas être téléchargé Depuis euh, le google store Donc il faut passer sur internet télécharger le fichier APK pour télécharger app galerie Puis après on va télécharger les applications Via app galerie donc ça d'accord aussi Mais j'ai eu pas mal de galères Entre l'application qui se téléchargeait Qui n'était pas à jour qui voulait pas se mettre à jour j'avais téléchargé l'application next sms je l'avais défini comme du coup euh, sms par défaut sur mon mobile android et je voulais l'utiliser mais la montre ne le trouvait jamais elle me disait toujours ouvrez ouvrez next sms donc j'ai essayé avec mood quelqu'un m'a dit que ça marchait je le remercie je te remercie euh, et aussi de m'avoir proposé des applications à tester j'ai téléchargé mood et là ça marchait sur mon téléphone c'était mon envoi de sms de base mais la montre ne le trouvait toujours pas j'ai essayé de synchroniser mood ça ça ne marchait pas parce qu'il faut synchroniser l'application et la montre ça ne marchait pas donc j'ai supprimé mood j'ai supprimé l'application de la montre j'ai réinitialisé la montre j'ai réinstallé mood sur le téléphone j'ai réinstallé mood sur la montre j'ai tout réinstallé et là ça marchait enfin il est donc possible via mood si vous avez un mobile android si vous avez un mobile ios oubliez beaucoup beaucoup beaucoup des fonctionnalités des applications de la galerie n'existeront pas même presque aucune parce que galerie n'existe pas sur un iphone vous allez voir tout au long de la vidéo Vidéo, je vais vous faire, et je vais vous faire une vidéo, mais je ne conseille pas du tout cette montre avec un iPhone. Lorsque je vais appuyer sur Mood, là je vais avoir mon dernier message et je vais pouvoir enfin répondre et envoyer des emojis, envoyer, confirmer. Lorsque je vais recevoir du coup un SMS et que j'ai mon application Mood ouvert et que j'ai voilà j'ai Mood ouvert. Il n'est pas reçu. Il va falloir sûrement que je resynchronise l'application avec la montre. Je synchronise du coup via l'application les messages. Ok. Et là, les messages ont apparu. Donc, il fallait que je fasse une synchro. Je vais me renvoyer un message, voir si là, je le reçois normalement. Voilà. Je le reçois en message ici. Et est-ce que je le reçois bien dans le mood Non. Bref, vous l'aurez compris, c'est possible. Mais c'est pas intuitif du tout et c'est même plutôt galère j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne avec un mobile sous Harmony OS, ouais, je suis en train de travailler là dessus mais voilà vous l'aurez compris c'est pas top du tout, c'est donc ce point très important qui n'existe pas de base sur la montre qui est possible mais difficile à atteindre, parlons maintenant des appels concernant les appels on a moins ce problème, les appels sur la montre vont bien entendu sonner et on pourra du coup raccrocher ou décrocher et on pourra parler directement avec la montre et entendre directement avec la montre, ça c'est vrai pour des appels normaux, si on passe par exemple par WhatsApp, par Messenger, etc qu'on appelle un interlocuteur ça n'apparaîtra pas sur la montre on ne pourra pas donc répondre à un appel whatsapp on ne pourra pas donc répondre à un appel viber on ne pourra pas répondre à un appel messenger on a la notification d'un appel vocal entrant mais vous voyez impossible d'y répondre sur les trois seul whatsapp nous donne cette notification d'un appel entrant viber et messenger ne le permet pas il sera aussi possible de faire un appel enfin d'appeler quelqu'un en passant du coup par ses contacts et en appelant par exemple Panacotech. on appuie ça appelle. par Parlons maintenant de la musique. Je vous le disais, j'ai eu quand même pas mal de difficultés avec cette montre. Des difficultés pour la faire marcher, que ce soit sur iOS ou sur Android. Pour la musique, les difficultés c'était surtout sur Android. Pourquoi Parce que déjà sur iOS, il n'y a pas Huawei Music. Donc vous ne pourrez pas utiliser l'application de la montre qui est donnée de façon native dans la montre Huawei Music. On la retrouve ici, Huawei Music. Vous allez me dire rien de plus simple je clique sur huawei Music, j'ai mes listes de musique etc huawei de musique c'est un service de musique euh, comme spotify etc il va falloir du coup pour l'utiliser payer un abonnement mais ça c'est pas forcément le plus compliqué le plus compliqué ça avait été de connecter ma montre avec le huawei Music sur mon oppo sur mon android et c'était une vraie galère rebelote après avoir téléchargé huawei Music, après avoir pris un compte premium j'avais du coup essayé de synchroniser la montre et encore un gros problème de synchro ça marchait pas j'ai envoyé un mail au service client ils m'ont donné des voilà des manipulations à faire qui ne servaient complètement à rien des manipulations que je savais faire puis le lendemain tout s'est débloqué et j'arrivais à avoir enfin Huawei music sur ma montre surtout que c'est un service premium bon après il y avait un, un mois offert je crois ou il y a trois mois offert j'ai coupé le renouvellement mais bref je vous montre à quoi ressemble Huawei music disponible du coup sur android pas sur ios et surtout ce sera certainement disponible sur un téléphone Huawei qui sera sous harmonie vous allez avoir voilà cette petite présentation, le top etc etc. Vous allez pouvoir vous créer des bibliothèques, télécharger les musiques que vous aimez bien, créer des listes de lecture et du coup pouvoir retrouver tout ça sur la main. Lorsque je vais lancer, après du coup l'avoir installé, après avoir galéré Huawei Music je vais arriver ici sur musique et là je vais avoir la possibilité de voir ce qui est en cours, s'il y a une lecture en cours, les recommandations, les différentes listes de lecture que Huawei Music me recommande, les favoris ça veut dire les morceaux que j'ai tagués en favoris les morceaux que j'ai téléchargés là il n'y en a aucun et les listes de lecture si toujours dans Huawei Music, je sélectionne un morceau, je vais baisser le son au maximum, je suis sur un morceau, je l'écoute, je vais pouvoir play, suivant, précédent, etc, gérer le son, etc. Je vais avoir les trois petits points qui vont me permettre aussi de le télécharger. Une fois téléchargé, il faut être connecté bien entendu au wifi, c'est là où on va retrouver ce morceau sur la montre directement. Plus besoin du coup d'avoir le téléphone pour pouvoir le lire et il va se retrouver dans les morceaux, hop Ici, ou bien entendu, on a la possibilité aussi de relier la montre à un dispositif Bluetooth. Je vais vous montrer aussi comment ça se fait. On va aller ici, on va aller dans Bluetooth... Et on va pouvoir ajouter du coup un appareil à associer un appareil rechercher un appareil et l'associer comme par exemple une paire d'écouteurs. Vous allez me dire c'est quand même pas mal. Oui une fois qu'on a installé ça fait complètement le job. Le problème je trouve c'est que d'avoir mis Huawei Music comme ça en avant Huawei a préféré du coup enlever la fonctionnalité qui était directement via Huawei Health de pouvoir télécharger depuis notre téléphone des musiques sur la montre. Je sais qu'il y a très peu de gens maintenant qui stockent vraiment des musiques sur un téléphone et qui les écoutent. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent du streaming, mais cette fonctionnalité lorsque je vais aller sur Huawei Health, vous le voyez, elle n'apparaîtra plus, on aura plus de musique, il ne sera plus possible de transférer des musiques depuis la montre. Pour aller encore plus loin au niveau de la musique, pour essayer de trouver une alternative, j'ai trouvé sur le store eSound e qui est une petite application de musique il va falloir bien entendu télécharger l'application aussi sur le téléphone via galerie mais c'est beaucoup plus simple il y aura aussi une version gratuite et une version payante mais la version gratuite fait déjà l'affaire vous allez pouvoir écouter du coup lancer une musique directement depuis votre téléphone un album, le lancer, l'écouter et une fois qu'il sera lancé vous allez pouvoir contrôler via la montre vous servir de la montre comme contrôleur autre chose vous allez pouvoir ici créer une playlist et dans la playlist ajouter des chansons qui sont présentes sur votre téléphone donc là ça va nous permettre de d'écouter les chansons qui sont présentes sur notre téléphone néanmoins j'ai pas encore réussi à ajouter directement la playlist sur la montre en stockage mais on peut du coup via ça contrôler les musiques du téléphone directement ça peut être une alternative à voir bref au niveau de l'écoute de la musique l'idée est là mais d'avoir proposé simplement et seulement ou WoW à ça restreint beaucoup j'ai hâte de voir si d'autres applications de musique sortent et j'espère parlons maintenant des autres fonctionnalités smart natives, des applications natives de la montre qui était déjà présent après bien entendu on va voir celle que j'ai téléchargée je vous ferai une vidéo bien entendu aussi sur les meilleures applications que j'ai trouvées mais juste après on va voir un petit peu le store ensemble on va retrouver du coup pas mal d'applications qui étaient déjà natives celle pour le sport celle pour le suivi de santé téléphone contact on les a vu qui vont nous permettre soit d'appeler directement via voilà, un clavier, un pavé numérique, soit d'appeler directement nos contacts, musique, les exercices, on aura en plus de ça, la possibilité d'avoir bien entendu la météo, directement via l'application météo. On a parfois quelques petits problèmes aussi de localisation, ce dû à la connexion peut-être avec le téléphone, qui a un petit peu de mal, on aura la possibilité de mettre des alarmes, chronomètres, minuteurs, boussole, baromètre, de créer et d'enregistrer des notes vocales, ça c'est plutôt sympa à chaque fois. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les applications Huawei nous demandent les permissions. Puis on aura fait le tour et le reste ce sera des applications que j'ai téléchargées. Il y aura donc à peu près ce qu'on avait sur LightOS en natif sur la montre. Parlons maintenant, avant de voir la galerie et la possibilité de télécharger les applications, de l'assistant vocal. L'assistant vocal de Huawei qui se trouve ici, qui nous permet de lui poser des questions. Commencer à courir, météo du jour, etc., etc. Sa voix est vraiment monotone, elle ne donne pas trop envie de lui parler, elle ne comprend pas grand-chose. Bonjour, comment vas-tu Désolée, je n'ai pas compris. Ajoute-moi une alarme dans 3 minutes. Pour quelle heure Lire de la musique. D'accord. Je ne sais pas si vous entendez du coup sa voix, mais c'est vraiment monotone de chez monotone. Elle répond vraiment au strict minimum. C'est aussi nouveau. C'est un assistant vocal qui part pratiquement de zéro. Ça ne vaut pas le coup pour moi. Parlons maintenant des applications téléchargeables. Oui, je vous le disais, vous avez la possibilité d'aller dans AppGallery et de pouvoir rechercher, regarder ce qu'il vous propose en application. Vous allez voir, on va y faire le tour. Ça va aller assez rapidement car il n'y en a pas tant que ça. Il y a des applications et il n'y a surtout aucune application bah, qui nous, euh, nous saute aux yeux en disant Ah, tiens, c'est ça. On va avoir quelque chose pour tra traduire. On va avoir de la radio. On va avoir les, des radars gratuits. Les possibilités d'envoyer des SMS. Si on les a vus. Euh, la possibilité de faire des listes de lecture. De faire des listes de courses. Etc. etc. La possibilité d'avoir un GPS. Un, la musique. Des résultats de foot. La radio, toujours. Et grosso modo, c'est à peu près ça. On va avoir des applications en gros de sport. Des applications de navigation. Bref. Rien de vraiment transcendant pour l'instant. Dans les applications que j'ai téléchargées, je vous ferai une vidéo complète de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais grosso modo, vous allez avoir des petites applications de productivité qui vont vous permettre de cocher, d'écrire des, des petites listes, d'ajouter des tâches. Mais à chaque fois, en gros, là regardez, c'est tous des tasks. À chaque fois, là, il n'y aura rien. Et si on va vouloir ajouter une tâche, si on va vouloir utiliser l'application, il faut aussi la télécharger sur le téléphone et créer en gros sur le téléphone les tâches. Ce n'est pas une application de tâches où je vais l'écrire, par exemple. Sur, mon télé, sur la bande directement ce qui me permettra de euh, voilà d'être autonome du téléphone, pareil l'istonic pour faire les listes de courses ils disent à chaque fois, bref, toutes les applications ils nous disent, il faut commencer par les télécharger sur le téléphone, et ça c'est vraiment rageant ça sert à quoi d'avoir une galerie, d'avoir un store si au final il faut quand même le télécharger sur le téléphone, bref, aucun gros intérêt, il y a peut-être 3-4 applications qui ont un peu de sens mais il faut quand même passer par le téléphone pareil, si vous voulez avoir la possibilité d'avoir un, une Navigation offline, il va falloir quand même lancer l'application sur le téléphone, donc se créer un compte, donner le français, le langage, bref, c'est redondant à fond. Et à chaque fois, il faut recréer un compte sur cette appli, sur cette appli, sur cette appli, passer par l'app galerie. C'est une galère sans nom. Pour moi, ce n'est pas au point non plus. L'app galerie n'est pas du tout au point et n'est pas du tout belle à vivre. Et c'est dommage parce que la montre est super réactive, elle est belle, ça, ça, ça elle est bien fluide, c'est à l'utilisation, elle est top, mais il n'y a pas ce qu'il faut derrière. Pour l'instant, on a un bolide, mais on lui met de l'eau à la place de l'essence. Pour finir, on peut voir ensemble aussi rapidement les paramètres, les paramètres disponibles, ce qui va pouvoir être paramétré depuis la montre. On va pouvoir du coup activer tout ce qui est les connexions, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, sélectionner si on veut le lanceur d'application en nuage, comme on avait lorsqu'on zoomait des zooms, ou là en liste, euh, de pouvoir euh, choisir la, la luminosité, les notifications, mettre à code, euh, la batterie, on en reparlera tout à l'heure, mais de lancer le mode ultra, de pouvoir activer la reconnaissance vocale de Célia et surtout, on va pouvoir du coup mettre un raccourci sur le bouton du bas, je vous le disais pour lancer soit une activité, soit n'importe quelle application. Et pour combler le tout, même du côté du téléphone il n'est pas possible de paramétrer beaucoup de choses. On va pouvoir gérer la eSIM ça je vous le montrerai si vous voulez dans une prochaine vidéo euh, où je l'utiliserai du coup avec mon téléphone qui sera compatible avec un forfait eSIM. Donc d'ajouter la eSIM de mettre quelques paramètres d'activité dans le suivi de santé, d'activer la SPO2, d'activer le stress, bref, de gérer Quelques suivis de santé, les notifications on les a vues Paramètres de l'appareil de pouvoir activer le contrôle de la musique Mais après vous voyez que on a vraiment rien On ne va pas pouvoir paramétrer tout ce qu'on voit sur la montre Donc il va falloir aller dans les paramètres de la montre Voilà grosso modo pour les fonctionnalités smart On a un début de quelque chose Mais pour l'instant au niveau smart Pour le prix ça ne vaut pas le coup pour rappel, ce test est fait en juin-juillet 2021. Il se peut que dans deux trois mois, si vous regardez cette vidéo en septembre, octobre, novembre et même en 2022, il se peut que tout ait changé dans Harmony OS. Il vient de sortir. Il se peut que l'app galerie ait un beau bagage d'applications maintenant, si vous êtes dans le futur, et j'espère que ce sera le cas. Mais actuellement, pour ceux qui sont là en juillet-juin 2021, ça ne vaut pas le coup au niveau smart. Galère d'SMS, appel OK, application à télécharger, bof et bof maintenant de la santé. Parlons maintenant un petit peu de la santé sur cette montre. J'aime beaucoup ce petit cadran vidéo, il est assez sympa, mais il bouffe pas mal de batterie, on en reparlera. On va parler du coup santé. Je vais rester sur ce, ce visuel, hein, sur les applications sous forme de liste, c'est toujours plus sympa pour voir. Donc pour voir nos informations de santé, santé quotidienne, on va pouvoir du coup swiper de droite à gauche ou de gauche à droite. En fonction de ce qu'on a paramétré, on va avoir plusieurs informations, comme l'information... On aura le nombre de pas, etc., etc., le rythme cardiaque, etc., etc. Mais on va pouvoir aussi tout retrouver depuis ici, c'est-à-dire voir l'historique d'activité que je venais de vous montrer et on va pouvoir du coup oh, ça, swiper pour avoir le détail sur la distance, sur les escaliers montés, les minutes d'activité avec l'historique sur la semaine, le temps d'activité avec l'historique sur la semaine, etc., etc. On va pouvoir du coup, pareil, retrouver le rythme cardiaque avec aussi des informations sur du coup les zones de fréquence cardiaque. Retrouver le sommeil, retrouver la SPO2, bref, vous l'aurez compris, on va avoir la possibilité d'avoir du détail du détail du détail c'est détaillé au niveau quotidien c'est détaillé au niveau quotidien sur le sommeil la spo2 la température corporelle qui s'appelle température cutanée en fait on aura le graphique on aura les moyennes plus bas plus hautes si on va vouloir aller plus loin dans l'historique dans la collecte de données et dans le suivi de santé il va falloir passer bien entendu par huawei santé aller dans santé et là on va voir du coup différentes cartes ça va être la même chose hein. ça va être la même chose au niveau de suivi de santé comment ça se ça se lit sur sur la montre comme ça se lit sur le téléphone que sur les anciennes huawei on aura en haut une carte qui va nous donner notre nombre de pas notre nombre d'activités bref les données de santé quotidienne qu'on avait vu sous forme de cercle. lorsqu'on va cliquer dessus on va pouvoir voir le détail sur la journée l'historique sur la veille sur le jour d'avant sur la semaine sur le mois etc etc ça va être la même chose pour toutes les données de santé le rythme cardiaque on va pouvoir voir du coup l'historique du rythme cardiaque qui est pris en continu sur la journée sur celle d'hier etc et avoir une vue d'ensemble sur la semaine le sommeil ce sera à peu près semblable. On aura les différentes phases de sommeil qui vont être indiquées par des couleurs, par un graphique, sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal, réveil etc etc. C'est sur le sommeil qu'on aura le plus de détails avec aussi euh, des références et des des informations pour savoir où on se situait par rapport à ce qu'il faudrait faire on aura aussi l'historique du sommeil sur la semaine sur les mois pareil pour la spo2 ça va être aussi comme on avait sur les autres way on peut l'activer en continu donc on va voir notre spo2 à différents intervalles de temps une vision sur la semaine une vision sur le mois le stress c'est la même chose on va avoir des informations sur le niveau de stress sur la semaine sur la journée sur le mois bref pour finir avec la température cutanée qui nous donnera aussi à peu près pareil on va pouvoir en gros via le téléphone, allait un petit peu plus précisément par rapport à la montre. Mais il manque cruellement d'informations complémentaires, je trouve. Je disais que dans d'autres vidéos, que l'application Huawei santé, Huawei Health, ne vieillissait pas forcément bien. Parce qu'elle n'est pas forcément améliorée depuis la GT2, par exemple, depuis deux ans, trois ans. Et on retrouve un petit peu euh, ce sentiment. Parce que on a des nouvelles fonctionnalités, comme la température cutanée. Mais ça serait bien d'avoir des petits textes en dessous, en nous expliquant. La température, là, une moyenne de 33, dirait euh, potentiellement... Bah, c'est pas bon quoi, c'est 33 de température, c'est qu'il y a peut-être un problème, euh, vérifier de l'emplacement etc etc. Pareil au niveau du stress on a un graphique, on nous dit de se reposer mais on pourrait nous, nous, nous donner des conseils parce que là on va avoir juste des informations brutes et il n'y aura pas de traduction comme on pourrait avoir sur d'autres marques pour le commande des mortels, pour ceux qui veulent s'améliorer dans le suivi de leur santé. Donc on reste aussi sur notre fin. au niveau de l'application Huawei santé, là je suis sur Android en plus, on reste quand même sur notre fin parce que il n'y a pas eu de grands changements, de grandes améliorations qui auraient pu venir avec la nouvelle montre, nouvelle montre, une refonte de l'application, je sais pas, mais aller beaucoup plus loin. Pour finir, on va voir quelques applications secondaires aussi directement sur la montre pour pouvoir par exemple avoir des applications et des exercices de respiration c'est des applications secondaires où on n'aura pas vraiment de, de données forcément mais euh, qui sont bonnes à prendre. Après au niveau de l'app Galerie il n'y a pas pour l'instant d'application de santé complémentaire donc on en est là, c'est le bilan c'est qu'on reste sur notre fin. il n'y a pas d'amélioration c'est qu'on reste sur une GT2 là dessus. La précision au niveau de la prise de santé est correcte, hein, là, on va en parler de la pression cardiaque surtout pendant le sport, mais pendant une santé quotidienne, on est sur des données qui ont l'air à, à peu près correctes, à part peut-être le capteur de température. Mais bon, parlons maintenant sport. Vous allez voir, on va avoir à peu près le même sentiment au niveau sport. On va bien entendu parler des précisions, des précisions cardiaques, précisions GPS, précisions podométriques, précisions SPO2 si vous voulez, mais voilà, vous allez voir. Pour lancer une activité physique, une activité sportive, bien entendu on a le raccourci que j'avais laissé qui est le petit bouton. Là, on va pouvoir du coup lancer une activité. On va pouvoir lancer une course guidée, une course extérieure une course intérieure, bref on a une centaine de sports. Ils ne sont pas tous là mais on va pouvoir euh, l'ajouter en personnalisant, hop, et en mettant plus et là on va pouvoir choisir parmi la centaine de sports qui est proposée par Huawei. Chaque sport n'a pas forcément une, un champ de données personnalisé, donc euh, voilà, un sport euh, un peu original on va dire n'a pas vraiment d'intérêt d'être lancé comme un sport original il pourrait être lancé comme un autre car les champs de données ne seront pas adaptés si vous faites du ping pong euh, le champ de données ne sera pas forcément adapté au ping pong il n'y aura pas le nombre de coups droit coups de coups gauche etc lorsque je vais lancer du coup un entraînement je vais pouvoir aller à droite pour personnaliser l'entraînement surtout pour se fixer des rappels des objectifs des segmentations des compagnons intelligents qui vont nous permettre en fait de courir à un certain rythme etc etc un sorte de coach vocal lorsque je vais cliquer on aura le gps qui va se rechercher ici le rythme cardiaque qui va chercher et lorsque tout sera trouvé il suffira à de lancer. Là, je vais pas attendre qu'il y ait GPS. Et je vais commencer. Là, on a le petit coach qui nous parle, toujours en anglais. Le coach n'est toujours pas en français, malheureusement. Et on va voir, du coup, les zones d'intensité cardiaque autour, la fréquence cardiaque, l'allure, la distance, le temps, etc. etc, Lorsqu'on va swiper, du coup, on va avoir toutes ces informations-là. Les informations avec, du coup, comment il s'appelle, le running rabbit, le, le rythme à tenir, etc. etc. Si on swipe de droite à gauche, on va pouvoir arriver quand même à la musique. Pour, du coup, écouter notre musique et pouvoir contrôler la musique de Huawei Music Lorsqu'on va swiper encore de droite à gauche on va arriver sur le GPS, le tracé GPS si bien entendu la connexion est faite bon, on va en reparler juste après C'est à peu près ça pour quitter on appuie, on quitte on met fin etc etc on reste aussi grosso modo sur ce qu'on avait sur la gt2 pro par exemple ou sur la gt2 on ça ne change pas vraiment l'important maintenant ça va être de savoir est-ce qu'ils ont au moins amélioré la précision cardiaque parce que oui je vous le disais on reste sur ce qu'il y avait sur la gt2 pro bref on reste sur le schéma type sportif des grandes soeurs on n'a pas par exemple la suivi d'itinéraire n'est pas possible d'ajouter un parcours de transférer un parcours sur la montre ou pour l'instant hein, avec les applications de sport de base et de suivre un parcours avant de parler précision je vais vous montrer aussi qu'il y a des applications de sport qui sont téléchargeables comme Home Workout. Là vous allez pouvoir cliquer et bien entendu ils vont dire de commencer les applications sur le téléphone. Ça c'est encore la grosse contrainte, c'est qu'on télécharge une application, mais pas vraiment on télécharge une application pour qu'elle fasse juste le lien entre le téléphone et la montre. Une fois que j'ai lancé la petite application de sport sur le téléphone, on va voir sur la montre, vous voyez le compteur. En gros, le compteur qui est en bas qui nous dit combien de secondes il nous reste. On va pouvoir mettre des pauses, des résumés. Bref, ça va nous permettre de contrôler à distance plutôt notre exercice que d'avoir vraiment des exercices dessus. C'est donc pareil, on va vite retrouver une limite sur les applications de sport. On va voir comment se lit après une activité physique, un footing, etc. sur l'application. On va arriver du coup sur notre activité physique. On va avoir des données comme le nombre de kilomètres, la durée, l'allure moyenne, etc. On va pouvoir voir le zoomer sur le parcours GPS, puis aller dans allure pour voir l'allure en graphique pour voir les graphiques d'allure, graphique de rythme cardiaque, de rythme d'altitude, et dans détail, pour avoir une petite synthèse avec tous les détails sur euh, bah, ce qu'on a fait et notre activité physique. Ça, c'est la base. Maintenant, savoir si c'est précis ou pas. J'ai comparé, bien entendu, le cardio-fréquence-mètre de la montre avec celui de ma ceinture cardio-fréquence-mètre qui se place, du coup, à côté du cœur, qui est plus précise et qui est très précise. Lorsqu'on prend les deux courbes, déjà, on voit qu'elles se ressemblent. C'est déjà un beau point. Lorsqu'on prend la fréquence cardiaque maximale, on est à 168 sur la montre et 168 sur la ceinture Ça aussi c'est top La moyenne, 141 sur la montre Entre 142 sur la ceinture Là aussi on est plutôt pas mal Lorsqu'on va superposer les deux courbes On voit qu'on arrive quand même à quelque chose de très semblable Ça m'a fait plaisir de voir que le de fréquence mètre Pour moi a été quand même amélioré Par rapport aux autres éditions, aux autres montres Surtout sur la redescente et la montée Là vous voyez j'ai fait descendre, monter, descendre, monter Et grosso modo la montre a bien suivi le rythme cardiaque. Ce qui nous donne des allures superposables, allez à quelques à deux battements de cœur par minute près, et surtout une fréquence cardiaque max atteinte à la fois par la montre et à la fois bah, par le cardiofréquence-mètre. Donc là-dessus, je suis heureux au moins de valider la précision cardiaque par rapport à ce que j'avais euh, moins validé sur les modèles précédents. Qu'en est-il maintenant du GPS La précision GPS, je l'ai testée. Je l'ai testé comme d'habitude sur différentes activités. Marche, vélo, course à pied. Est-ce que la précision était bonne Eh bien ça dépend. Pourquoi ça dépend Parce que, vous le voyez, vous l'avez vu, sur la Huawei Watch, lorsqu'elle est reliée à un téléphone Android, ça peut dépendre peut-être des téléphones Android, mais la recherche de GPS est juste archi, archi, archi, archi, archi longue. En comparaison rapide, si je lance du coup une activité physique avec ma Huawei Watch 3 Pro, pareil, qui est, est reliée à mon iPhone, vous allez voir que la Watch 3 va être toujours en train de mouliner, que la Watch 3 Pro va avoir trouver le GPS. Là pour la défendre un petit peu on est sur un endroit qui capte pas beaucoup le GPS mais vous voyez le GPS de la Huawei Watch 3 Pro relié à, à mon iPhone à trouver alors que là on est toujours en train de mouliner. Là c'est bon. Bref ça met un temps fou. Ça met un temps fou surtout sur la Watch 3 reliée avec un téléphone Android. Donc grosso modo la précision va dépendre de ça. Donc essayez de lancer l'application déjà où, à, en fonction d'où vous habitez mais de lancer euh, la course, qu'elle soit prête la course avant d'aller courir parce que si vous êtes chaud pour aller courir et que vous attendez 5 minutes que le GPS se mette C'est super désagréable Mais après du coup ça va être assez aléatoire la pression GPS En fonction de si vous êtes sous Android ou sous iOS Sur iOS je la trouve un peu Un poil mieux alors que c'est du GPS intégré C'est ça qui est bizarre Le GPS est intégré Bref je me suis sorti avec ce tableau Ce tableau récapitulatif en fonction des sports et des activités Et vous voyez que des fois on a des grosses incohérences J'ai joué le jeu j'ai attendu qu'à chaque fois Il soit capté mais voilà On est arrivé à, sur une course à 300 mètres 300 mètres je peux vous dire que de différence c'est quand même pas mal par rapport aux autres montres et aux autres GPS et parfois ne voulant pas attendre 5 minutes, 5, 5 6, 7 minutes pour que le GPS arrive j'ai juste lancé l'activité sans GPS je ne valide donc pas l'utilisation du moins du GPS, la précision ça va dépendre mais surtout l'utilisation de devoir attendre autant de temps pour que le GPS se lance, je pense que ça ne m'était pas arrivé depuis je sais plus quelle montre mais bref ça m'est pratiquement jamais arrivé, c'est peut-être la GTR2 au final, je sais plus, qu'en est-il maintenant de la précision podométrique, là encore on va être sur du moyen, moyen bof. Je vous ai aussi fait le tableau récapitulatif et parfois j'ai quand même des incohérences. Des incohérences entre ce que la montre a pris et ce que mon podomètre a pris. Mon podomètre qui est situe dans ma poche, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas encore ça qu'il manque une petite mise à jour pour régler ça. Donc, c'est à prendre avec des pincettes pour juin 2021, juillet 2021, mais grosso modo, 9 fois sur 10 ça passe et il y a une fois où le, le podomètre ne passe pas. C'est dommage. Concernant la pression SpO2, là, on est plutôt pas mal. C'est rare qu'une montre loup ça, surtout quand on a un quart de fréquence mètre qui tient la route, mais c'est plutôt pas mal. C'est à peu près tout sur le sport, grosso modo on est comme sur une GTR 2, avec un quart de fréquence mètre un peu amélioré, qui permet de suivre même les sports à intervalles. Parlons maintenant de l'autonomie. l'autonomie là encore il va y avoir des surprises tout d'abord ce qui est top c'est qu'on peut directement aller voir dans batterie l'autonomie restante pour la montre je suis à 42% et il me reste un jour et six heures c'est toujours sympa d'avoir une conversion entre le pourcentage de batterie et le nombre de jours grosso modo l'autonomie annoncée est de trois jours en mode smart on est quand même un petit peu plus loin mais on est à peu près sur ce qu'il dit on va être entre 2 et trois jours et pour les plus consommateurs d'entre vous peut-être qu'ils vont euh, saigner Huawei musique on ira jusqu'à un jour et demi mais on reste à peu près dans ce qui est annoncé Ce qui est aussi plutôt pas mal Mais est-ce que c'est plutôt pas mal ou pas C'est à vous de le dire Moi je trouve ça pas forcément top Mais bref, c'est l'ultra mode On va pouvoir activer l'ultra mode Là qui me fait passer de, du coup de 1 jour à 5 jours d'autonomie Lorsqu'on va le lancer, la montre va se configurer d'une façon plus light Elle va enlever tout ce qui est les connexions Wifi, eSIM, etc Et elle va nous permettre d'avoir que la base de la base au Niveau des applications, des applications de sport, des applications de rythme cardiaque, de santé, etc. etc. En gros, on se retourne sur du light OS pour synthétiser quelque chose qui n'est pas ouvert et qui permet d'économiser de la batterie. Donc, si quelqu'un achète cette montre pour rester toujours en ultra mode, euh, vaut mieux. Enfin, c'est comme si vous étiez sur un ancien modèle, mais ça vous permet de gagner de la batterie et d'arriver. Je suis arrivé en total ultra mode. Qu'ils annoncent quoi Ils annoncent 14 jours. Je suis arrivé à peu près comme sur un GT2 Pro à 8 jours en ultra mode. Parlons maintenant du temps de charge pour cette montre Le temps de charge ça peut dépendre un petit peu de si vous branchez sur USB sur un, un ordinateur Ou directement sur un adaptateur ou bref Mais grosso modo le temps de charge complet de la montre va être entre 2 et 3 heures D'après ce que j'ai testé C'est convenable pour 2 heures de charge On va arriver du coup à 3 jours d'utilisation Donc le ratio est correct En plus de ça si vous voulez gagner un petit peu d'autonomie Vous allez pouvoir désactiver l'écran Always On Désactiver lever pour activer Lorsque vous allez mettre tout, vous allez vite arriver à un jour et demi et moins deux jours. Moi, je ne mets pas forcément le Loison parce que ça consomme plutôt pas mal. Mais il y en a qui l'adorent. Et pareil, il y a des cadrans vidéo comme celui que j'ai ici. Ça, bon, ils vous avertissent, mais ça consomme aussi plutôt pas mal. Donc voilà, à vous d'essayer de trouver le bon compromis entre Smart et Autonomie. Tout ce que je viens de vous dire, c'est les autonomies lorsque votre montre est liée à un mobile Android. Parce que oui, vous l'avez entendu, l'autonomie n'est pas pareil. Je, vous ai, je vais vous faire vidéo avec la différence, mais lorsque vous êtes sur iOS, c'est à peu près la moitié oui, iOS ne facilite pas l'autonomie et bouffe beaucoup plus d'autonomie de la montre, donc évitez quoi, si vous voulez trois jours d'autonomie, c'est sûr que si vous avez un iPhone, ça ne sera pas possible parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs qu'est-ce que j'ai retenu de positif de cette montre il y a pas mal de négatifs, hein, je vous l'avoue pour l'instant, qu'est-ce que j'aurais retenu de positif, de positif je dirais la réactivité, la montre est très réactive, très agréable à prendre en main à utiliser. Le deuxième point positif ce serait l'OS qui est à un commencement, au début mais HarmonyOS a de gros potentiels qui sont encore inexploités on dirait qu'on a un petit peu un conseil de classe de fin d'année mais c'est à peu près ça. Pour l'instant il y a les encouragements. Troisième point positif ça va être plutôt le design voilà, moi je suis plus en positif le design que sur une technologie eSIM qui me sert pas au quotidien et notamment l'écran qui a un petit peu grandi et qui est vraiment très sympa à Qu'en est-il maintenant des points négatifs Là, on va en avoir beaucoup. Déjà, le premier pour moi, c'est le prix. Huawei a complètement reviré de bord. C'était un petit peu une référence dans le bon rapport qualité-prix, qualité-prix autonomie si vous voulez aussi, mais qualité-prix d'une montre. Les anciennes montres se retrouvent maintenant à des prix sympas. Bref, elles sortaient pas à 400 euros, 500 euros. C'est du n'importe quoi. Là, on est vraiment allé challenger au niveau des prix les Samsung et les Apple Watch. Sauf que dedans, on est loin d'avoir un OS d'Apple Watch ou de Samsung, de Huawei. OS. car oui je vous le disais on est au commencement d'harmonie os mais pour l'instant c'est vraiment le commencement du commencement, quoi. On a une petite structure, mais il n'y a pas de contenu intéressant. De plus, de ne pas proposer les réponses aux SMS en natif sur une montre. 400 euros, c'est simplement n'importe quoi. De devoir passer par des applications tierces, télécharger des applications tierces sur le téléphone. Et surtout, après, devoir voilà, les, les, les, les synchroniser tout le temps avec la montre pour pouvoir les utiliser. C'est juste n'importe quoi à ce prix-là. Si la montre avait été à 200 euros, ça aurait été pas du tout la même chose. Là, je suis plus... Exigeant parce que c'est une montre qui coûte cher et on parle pas de la Watch 3 Pro, on verra dans un autre test. Mais voilà, pour continuer avec un gros point négatif, c'est la compatibilité avec iOS. La plupart des fonctionnalités sont inexistantes. Les fonctionnalités de l'OS ouvert d'App Gallery sont inexistantes sur iOS. Si vous êtes connecté à un mobile iOS, à un iPhone, c'est inexistant sans parler de l'autonomie qui est réduite par deux avec une connexion iPhone, c'est simplement n'importe quoi. Huawei était aussi bien placé au niveau de la compatibilité avec iOS. Voilà, là, on, on plonge, on plonge, on plonge. Dernier point négatif, c'est la précision et le GPS qui, pour l'instant, fait vraiment du sien, moi, dans mon utilisation. C'était juste insupportable sur la Watch 3. Pas la Watch 3 Pro, bon, on en parlera. Mais sur la Watch 3, c'était juste un, un, un, insupportable d'attendre autant de temps que le GPS se lance et d'avoir une précision en hein, Voilà, heureusement que la pression cardiaque a été améliorée et qu'elle était, grosso modo, ok alors maintenant faut-il l'acheter faut-il acheter cette montre la Huawei Watch 3 si vous me posez vraiment la question là, en juin, juillet, août 2021 la réponse sera claire non il ne faut pas l'acheter pas encore du moins attendre de voir ce qui va se faire chez Samsung je vous l'ai dit de toute façon la plupart des, des montres connectées actuellement là, en juin, juillet, août si vous me demandez s'il faut les acheter je vous dis Attendez un petit peu, attendez les sorties de septembre et vous prendrez la décision avec toutes les cartes en main. Je vais vous faire une vidéo dessus aussi, si ça vous intéresse. Mais là, la Huawei Watch 3 pour moi, ah, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né, mais vous n'allez pas pouvoir, avec ce nouveau-né, faire ce qu'il est possible de faire avec une montre connectée à ce prix-là. Mettre 400 euros aujourd'hui dans cette montre, ça ne vaut pas le coup. C'est peut-être un bon investissement, mais c'est un gros investissement. Donc personnellement, si j'étais vous, j'attendrai de voir en 3... 4 mois, déjà voir ce qui se fait à côté. Si ça vous plaît pas, si vous voulez vraiment partir sur cette montre, d'attendre quand même un petit peu 3, 4, 5, 6 mois, voir si la galerie prend des applications, prend des fonctionnalités. Parce que là, ça vaut pas du tout le coup. Enfin, regardez regarder le test. Le prix, c'est non moi je dis non, voilà, vous voyez de toute façon j'ai toujours été franc dans mes tests de montres, là on est quand même sur une montre d'une grosse marque, je dis pas du tout ça pour me mettre la marque à dos bien entendu mais actuellement je trouve je ne la conseille pas au prix, c'est marrant parce que lorsque la OnePlus Watch était sortie moi j'avais trouvé que c'était pour le prix, une montre tout à fait correcte par rapport aux concurrents etc, alors que tout le reste des testeurs journalistes avaient flingué la montre, là on verra ce que ça donne au niveau des autres journalistes mais pour le prix, je trouve pas la montre adaptée voilà tout simplement par rapport à tout ce que j'ai testé pour ce prix là vaut mieux partir sur une GT2 Pro actuellement aujourd'hui parce que il n'y a pas encore du contenu dans cet OS ouvert il a un gros potentiel mais pour l'instant ça sert à rien de mettre 400 euros pour ce gros potentiel prenez si vous voulez vraiment le Huawei, une GT2 Pro à moins de 200 euros attendez que ça passe sous harmonie dans un deux ans il va falloir quand même attendre mais pour l'instant soufflez un coup et attendez septembre octobre les sorties samsung apple bref attendez un petit peu voir apple Fossil, bref toutes les prochaines sorties afin de voir si cet achat est vraiment intelligent voilà les amis j'espère que ce test vous aura plu qu'il n'était pas trop long en attendant les prochaines vidéos parce que je vais vous comparer quand même cette montre à d'autres montres et je vais aussi vous permettre euh, de voir ce que ça donne cette montre sous mobile android et sous iphone les différences je vais essayer de le faire aussi sous harmony os mais j'ai galère vous avez compris parce que harmony os n'est pas encore disponible en europe sur les téléphones donc sortir une montre sous Harmony OS si on n'a pas l'écosystème qui va avec être un peu précipité aussi d'avoir sorti cette montre maintenant moi j'aurais personnellement attendu encore plusieurs mois au moins septembre pour que la montre soit un peu plus voilà je sais pas si c ça n'a pas été fait dans la précipitation mais bref je vais vous sortir d'autres vidéos et là c'est l'instant que vous attendez tous c'est la possibilité de gagner cette montre tout simplement pour pouvoir participer à gagner cette montre il va falloir liker la vidéo commenter la vidéo s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait puis le reste concours se jouera sur insta sous le poste de la huawei watch 3 qui vous permettra du coup de participer au concours aussi il faudra taguer deux de vos amis en commentaire partager le poste en story et bonne chance à tous en attendant la prochaine vidéo en attendant les prochaines vidéos vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne